L'une des choses les plus importantes dans le programme Manifestez vos désirs, c'est que vous ayez des résultats pérennes dans le temps. Mais comment enraciner les transformations qui vont être vécues durant ce programme Cela demande un véritable entretien de votre espace intérieur. Grâce à ce programme, je vais vous transmettre 10 processus de transformation et de reprogrammation qui vont vous permettre au quotidien de prendre soin de votre espace intérieur. Vous le savez très bien que votre espace intérieur, votre vibration intérieure influe sur vos circonstances de vie. Vous avez donc besoin de prendre soin de votre espace intérieur en priorité de façon à favoriser les événements de vie que vous allez choisir de vivre. Pour cela, pour avoir des résultats pérennes dans le temps, essentiellement dans les processus que je vais vous transmettre, vous allez avoir des méditations pour apprendre à apaiser, à calmer vos émotions et bien plus à transformer ces émotions qui sont porteurs de vibrations, justement, de façon à ce que vous puissiez vous mettre dans un espace qui soit sécurisant et confiant pour vous. Ensuite, vous avez la lecture 5D qui est la lecture de vos blocages inconscients, mais aussi une lecture des circonstances de vie. Pourquoi je vis cette situation Qu'est-ce que la vie m'amène à transcender à travers cela Ça vous permettra véritablement de savoir quelle directive prendre, quoi faire de cette situation. Ensuite, il y a un autre processus qui est le processus de la déprogrammation de vos blocages et puis la reprogrammation de vos désirs dans votre vibration intérieure. Bien d'autres processus vont être transmis aussi, de façon à ce que vous soyez autonome au quotidien et que, au quotidien, vous puissiez cultiver l'amour, la paix, la prospérité qui est déjà en vous, cette vibration qui est si précieuse. Ça vous permet de matérialiser vos désirs et vos rêves de façon à ce que vous puissiez créer les opportunités dans ce sens et ouvrir les portes pour que vous puissiez réaliser ce qui est cher à votre cœur. Et aussi, grâce à ces processus, vous allez pouvoir avoir une lecture des situations douloureuses, des blocages que vous voyez, mais surtout de se dire, ok, comment on peut transformer ça dans votre vibration intérieure, afin que vous puissiez en retour créer une situation pour vous permettre, un, de faire sauter les blocages, mais surtout de vous euh, permettre de débloquer la situation véritablement et de vivre Vivre la réalité que vous désirez, la réalité de vie que vous désirez vraiment. Voilà, donc je vous souhaite véritablement la bienvenue dans ce programme qui est magnifique, euh, qui contribue qu'à une seule chose, c'est de vous permettre d'être dans le bonheur, le vôtre, d'être dans l'amour, le vôtre, d'être et de se sentir aimé en toute sécurité. Je vous souhaite la bienvenue.